C'est Maddy, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous pour une vidéo sur la disparition de Leslie et Kevin. J'avais promis de regarder euh, éventuellement euh, bah, ce qui sortait dans les cartes hein, par rapport à ce jeune couple qui a disparu la nuit de 25 au 26 novembre. Hein, donc, j'étais regardé, je n'étais pas du tout au courant de, de cette disparition. Et donc, euh, c'est un couple qui rentrait donc chez, chez eux après avoir passé la soirée chez un ami. Et ils ont disparu autour de 3h du matin. On a retrouvé leur téléphone. Et voilà, Et euh, ils n'étaient plus là. Ok, bon, ben, on va regarder alors. Leslie, <coughs> Kevin, pardon. Non, je tourne un peu le... la caméra, voilà. Donc, Leslie et Kevin, on va demander au... à l'oracle du souffle de la nuit. Alors, on va faire plusieurs jeux, hein. Alors déjà, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'ils sont encore vivants Il faut toujours commencer par là. Hein. Est-ce que Leslie et Kevin sont en bonne santé Est-ce qu'ils sont vivants Enfin, en bonne santé. En tout cas, est-ce qu'ils sont vivants Alors, j'ai l'amour et les loups. Bon, déjà, ils étaient ensemble. L'amour, c'est le couple. Hein. Ils étaient ensemble, mais il y a les loups. Alors, les loups, c'est... Des gens qui sont en meute, hein, parce qu'une meute de loups. Donc, donc, donc, euh, j'ai un peu peur que là, il a, ouais, ils aient rencontré leur destin. Hein. Bon, ça me dit simplement qu'ils sont ensemble et que là, il y a des loups qui sont intervenus. Bon, pour l'instant, je ne sais pas plus. Mais on va reposer la question. Est-ce qu'ils sont vivants Est-ce que Leslie et Kevin sont vivants on va faire avec trois cartes. Aïe. Ah, c'est celle que je ne voulais pas sortir. Ça, c'est l'agneau du sacrifice. Hein, le C'est horrible. Hein. Mais euh, voilà, l'agneau du sacrifice. Euh, euh, ouais. Ouh là là là là. Ok. Ouais, bon, ça c'est le déplacement. Donc ils étaient bien en route. Mais ben, regardez sur quoi. Qu'est-ce que j'ai là j'ai la poupée vaudou avec les, les aiguilles. Alors normalement, c'est ça peut être la carte du harcèlement, de la souffrance psychologique, mais euh, là, je crois que on va plutôt dire que il euh, y a des choses euh, très brutales qui ont pu arriver. Hein. Vous avez l'agneau du sacrifice, et vous avez quelqu'un qui est cloué avec des, des choses, euh, des choses qui font mal, quoi. Donc, on leur a fait du mal, on leur a fait du mal. Il y a vraiment un sacrifice J'ai un peu peur pour ces deux jeunes gens Mais vraiment des Deux cartes ensemble, j'en ai sorti que trois en plus donc, Et là c'était bien Le fait qu'ils étaient en déplacement Ouais, regardez J'ai le, le clan familial Ici Alors, j'ai deux choses en tête C'est soit les, La famille qui les recherche Soit le fait qu'ils aient rencontré Des gens qui étaient en groupe D'où la carte des loups les loups se déplacent en groupe, la meute. Hein. Et là, ça fait penser aussi à ça. Donc, je dirais que et les deux sont justes. Il y a les, la famille qui les recherche. Mais il y a, à mon avis, plusieurs personnes qui sont en relation avec, justement, euh, ce qui qu leur est arrivé ici. Et qui a l'air d'être vraiment, vraiment euh, grave. Plus que grave, même. Le sacrifice, c'est le sacrifice, quoi ne va pas vous, vous expliquer ce qui arrive à un agneau qu'on envoie au sacrifice quand même. Hein. Il ne survit pas, le, la pauvre bête. Hein. Bon, ben bah, là, c'est un peu pareil. Hein. Alors, c'est quoi ce clan Alors, le clan qui est en colère. Moi, je pense que c'est les proches. Hein. Oui. Bon, ça, c'est la famille qui est en colère qui va les rechercher. OK Bon. Donc, apparemment, ce que j'ai sorti, c'est plutôt le clan familial qui se met au boulot pour les rechercher. Alors, par rapport aux personnes qui sont impliquées... J'avais sorti le clan. Alors, est-ce que qu'effectivement, il y a plusieurs personnes, puisque j'avais le loup Alors, il y a des gens qui étaient qui sont mis en route, hein, le cavalier. Donc, en bah, voiture, hein. en tout cas, qui sont mis en route. Il y a au moins un homme dans l'histoire. Il y avait euh, des, des histoires de projets, là. Projet par rapport au couple par rapport à des connaissances secrètes. OK. Donc, il y a des choses qui étaient sues par rapport à ce couple. Et là, euh, il y a le, une épreuve. Donc, en fait, il y a des gens qui sont mis en route, au moins un homme, par rapport donc, à un projet qui a été mis en place concernant ce couple, euh, euh, mais en relation avec des connaissances secrètes. Donc, il y avait, ça veut dire que ces jeunes gens-là, euh, on savait des choses sur eux. Et du coup, ça les a conduits vers une épreuve. Alors, euh, qu'est-ce qu'on savait sur eux Moi, je pense qu'ils étaient ciblés, en gros. C'est ce que j'essaie de vous dire. Hein. On les a ciblés. De la magie. Oui, donc, il y a des choses secrètes. Hein. Des disputes. Quelqu'un de sage. Alors là, il y a un monsieur plus sage avec, laquelle, avec lequel... pardon il y a eu aussi des désaccords ou des disputes. Je sais pas qui c'est celui-là. Il y a quelqu'un qui est impliqué dans cette histoire, un vieux monsieur. qui, Alors, black man, donc euh, plutôt quelqu'un de né négatif, hein, de quelqu'un de très négatif qui intervient dans l'histoire. Donc ce monsieur, ce vieux monsieur, euh, il savait des choses, des choses euh, alors, secrètes hein, concernant le couple d'une façon ou d'une autre. Et ça a fait qu'il y a certaines personnes qui sont mises en route. Ah, c'est bizarre. C'est comme s'il y avait des choses qui... C'est comme si ça avait été planifié, en, en gros. Ça avait été planifié, mais par ce monsieur-là. Parce que c'est lui qui est derrière tout ça. Ouais, regardez, c'est le magicien. Ouais, qui est assez isolé, dans une tour. Qui est isolé. Euh, et qui a mis les choses au point dans sa tour. Mais, mais pourquoi pour quelque chose, ouais, pour un projet, pour un, une renaissance. pour moi pas Alors ça, c'est la jeune femme. Ah, elle s'est défendue. Ah, il y a eu quelque chose. Il hein. y a eu un affrontement. Il hein. y a eu un affrontement entre le jeune couple et alors les personnes que je pas à sortir, euh, qui, euh, qui leur ont fait du mal, puisque j'avais au départ victime euh, avec l'agneau et la poupée vaudou. Mais ça a été en relation avec un homme qui est dans une tour donc un homme qui est en dehors des choses qui est c'est curieux ils ont été ciblés mais la jeune femme elle s'est défendue hein. alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme information sur les, les gens qui leur ont fait du mal parce qu'il y a de ça hein. des oiseaux de mauvais augure bon alors c'est des gens qui, qui observaient hein. les corbeaux c'est des gens qui étaient en attente qui observaient qui sont intelligents aussi hein. les corbeaux c'est des animaux très intelligents Ouais. Alors, ils ont vu la, une, une solution. Ouais, ouais. Ils ont vu une solution euh, par rapport à ce couple. C'est curieux. Ah, Ils ont dû être volés ou quelque chose comme ça. Hein. C'est pas possible. Hein. Et là, il y a bien eu les ennemis. Donc, ils sont bien tombés sur des gens qui les attendaient la nuit et qui leur ont fait du mal. Mais pourquoi Qu'est-ce qu'ils leur ont pris alors, ils y ont vu une chance par rapport à quelque chose qu'ils les mettre en route. Bon, ils sont tombés sur des gens malhonnêtes ou des gens mauvais. Et c'est en relation avec quelque chose de secret. Alors, je ne peux pas vous dire quoi, je ne sais pas. Il y avait des connaissances secrètes en relation avec ces jeunes gens. Des, des informations. Des informations qui ont été transmises. Euh, et il y a un vieux monsieur dans une tour... Un chef de bande, peut-être, je ne sais pas, qui, en fait, avec lequel les jeunes gens... Ah ouais mais non, puisqu'il les connaissait, parce qu'il y a un désaccord. Donc ce vieux monsieur, en fait, il devait être d'une façon ou d'une autre en relation avec les jeunes gens. Et il y a eu des disputes, parce que j'ai le balai. Il y a eu des disputes, le balai et le fouet, c'est les disputes. Et quelque part, d'une façon ou d'une autre, ce vieux monsieur... Euh... Comment dire A mis les loups un peu sur leur trace. On, est, on va recommencer. C'est un peu bizarre, cette histoire. Alors, est-ce que je peux éventuellement regarder avec un autre jeu C'est curieux, hein Mais il y a des choses comme ça. on va demander au Dixit. Donc, ça veut dire que quelque part, ces jeunes gens-là, euh, ils ont été ciblés. Enfin, moi, c'est ce qui me vient en tête. Ils ont été ciblés, mais par un, un, un vieux monsieur. Enfin, il y a, a quelqu'un qui intervient. Voilà. Qui les a lancés euh, sur la piste... Euh, Enfin, euh, qui, qui les a, qui, comment dire, ah, qui les a mis dans la visière de, de, de, de gens malhonnêtes, quoi. C'est difficile de, de vous dire ce que j'ai en tête. C'est comme si je voyais les choses, si vous voulez. Mais euh, pour vous expliquer, c'est pas facile. Ouais. Donc en fait, ils ont été ciblés. Bon. Mais pourquoi euh, Ils avaient pas l'air extrêmement riches, ces jeunes gens. Hein. Alors, par rapport à Leslie Kevin, est-ce que je peux avoir Bon, ils ont bien été surveillés. et Il y a eu des discussions à leur euh, sujet. Oui. Il y a eu des discussions à leur sujet. C'est marrant, on retrouve la tour. Hein. On avait tout à l'heure. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé En tout cas, c'est pas très bon, hein, je peux vous dire. Hein. Avec l'agneau et la poupée vaudou, on leur a fait du mal, c'est sûr. Et l'agneau, étant donné que l'agneau est sacrifié, moi, j'ai un peu peur qu'on ne les retrouve pas en bonne santé. Je préfère vous dire. Hein. Alors là, on les a suivis. Oups, pardon. Donc ça, c'était bien la nuit. Il y a, a quelqu'un qui... Ouais, il y a un melon là, un chapeau melon. Il y a quelqu'un que l'on ne voit pas, mais qui est intégré dans cette histoire. Et là, on va vers les ténèbres. Donc il y a bien un danger. Hein. Donc ils ont été suivis la nuit. Et il y a quelque chose ici, un, un, un chef, le un chapeau melon, le chef, quoi. Quelqu'un qui a quelqu'un a une idée à leur sujet. Oui. Il y a quelqu'un qui a organisé une espèce de guet-apens, quelque chose comme ça. Oui. Alors, par le biais des réseaux sociaux, qu'est-ce que ça vient faire là Je sais pas. <rire> il y a eu une communication par des réseaux sociaux. Euh, et vous voyez, on retrouve encore quelqu'un, le vieux monsieur de tout à l'heure qui planifie les choses, qui écrit des choses, ils ont été ciblés, hein. ils ont vraiment été ciblés, voilà, ça c'est le couple, alors je sais bien qu'ils sortent un peu bizarrement, mais il euh, y a une pièce de puzzle qu'on n'a pas dans l'histoire aussi, mais regardez, ce chapeau-là, alors on ne voit pas la personne qui porte le chapeau, voyez, regardez, en dessous, il y a un homme et une femme, donc ça c'est le couple, donc, il y a bien des idées concernant le couple qu'on retrouve ici. Et on retrouve encore l'agneau. Enfin, l'agneau, la chèvre. Bon, ok, allez, on va accepter ce que je suis en train de vous dire. L'agneau, la chèvre, ou enfin bref, quelqu'un qu'on va sacrifier ici. Le couple, le couple, le couple, quoi. Mais il y a une pièce du puzzle qui nous manque. Et là, encore une fois, il y a quelqu'un ici qui leur a tendu un piège. Mais pourquoi est-ce que les réseaux sociaux je ne comprends pas pourquoi j'ai les réseaux sociaux. Ils étaient suivis ou euh, euh, ouais, ils étaient suivis. Le reflet de quelque chose. Ouais, ouais, ils ont été arrêtés. Hein. On les a, on les a empêchés. Euh, on les a empêchés de continuer leur voyage un reflet. Alors les réseaux sociaux avec un reflet des informations qui ont été données via un réseau sociaux Bah les gens ils racontent leur vie sur les réseaux sociaux. Bon pour le peu que ces deux là, ils ont dit euh, ouais, alors dans la nuit du 25 au 26 novembre, on va faire un un, un voyage, enfin je sais pas, hein, moi je n'en sais rien. Bah euh, ça ça donne des informations à des gens malhonnêtes quoi. Il y a quelque chose comme ça parce qu'il y a un reflet donc ils ont communiqué des informations via les réseaux sociaux. Non mais c'est fou, hein, faut vraiment faire attention à ce qu'on poste. Voilà, regardez, il y a des gens qui les ont suivis. Ouais. Donc c'est. On leur a tendu un guet-apens. Ce que je sais de vous dire depuis tout à l'heure, en fait. De façon peut-être un peu compliquée. Mais ils ont été suivis la nuit et ils ont été vers un piège. Vous hein, voyez le petit bonhomme là qui a peur de descendre à la cage, à la cave pardon, à la cage. Tiens c'est bizarre pourquoi je dis la cage. Ouais bon bah ils ont été enfermés, cherchez pas. Quand j'ai des lapsus comme ça, oui ils ont été enfermés. Oui. Mais il y a quelqu'un qui est derrière tout ça. Hein. Ça j'en suis persuadée. Regardez avec le, le truc là, l'espèce de, de manivelle. Il euh, y a quelqu'un qui a écrit à leur sujet et par rapport à des choses qui ont été postées alors sur des réseaux sociaux, des oui, il y a quelque chose comme ça. Et la jeune femme, euh, elle a aussi communiqué des choses qu'elle n'aurait pas dû. Du coup, ils ont été suivis et ils ont été arrêtés. Hein, lors de leur trajet pour rentrer chez eux. Ils ont été arrêtés. Alors, ils ont été suivis dans la nuit. C'est vraiment les cartes de nuit. Qu'est-ce qui leur est arrivé Ben, Pas des bonnes choses, hein, je peux vous dire. Pas des bonnes choses. Bon, là, il rentrait de soirée, mais c'est aussi éventuellement des personnes qui boivent. Ah, il y a un danger. c'est encore la nuit. C'est encore la nuit. Est-ce que ce sont les personnes que, ici que leur, qui les ont enlevées, ou est-ce que c'est simplement le couple qui avait peut-être bu un petit peu Je ne sais pas. Il y a quelque chose. Et là, il y a un danger. Il y a eu beaucoup de peur. Cette, cette, cette, cette, dans cette soirée-là, il y a eu beaucoup de peur. Il y a vraiment eu un danger, et ils ne savaient pas comment faire pour échapper au danger. Et c'était bien la nuit, hein. On a dû les arrêter sur la route, voilà, ils ont été pris dans la tempête. Alors, les chaudrons des sorcières. Alors, ça, c'est autre chose. Là, c'est un petit peu la soirée qu'ils ont passée. Ouais, je tourne autour du pot, là, hein. Je tourne autour du poulet, le chaudron des sorcières, les jeunes gens. Alors, est-ce qu'éventuellement, est-ce qu'il y a des jeunes gens dans l'histoire Vous savez, il y a de la criminalité euh, avec des jeunes gens, hein. Ah ça, c'est pas impossible. Que ce soit, par exemple, des jeunes voleurs. Moi, bon, j'espère que j'en ai que un là. Mais il y a quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'il serait tombé sur une bande de jeunes voleurs Hum. Mmh. Et là, il y a des histoires de drogue. Donc, ils ont été drogués. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça me vient. Ça me vient comme ça me vient. Ouais. Voilà, ils dorment. Donc, on les a arrêtés. Ils étaient en voiture. Donc, ils ont tombé sur des gens malhonnêtes qui les a arrêtés, et qui leur a donné quelque chose pour dormir. Mais quand ils se sont réveillés, ben, et... ou alors, vous voyez, ils ont vu le danger venir et ils n'ont pas su comment réagir. Et hop on leur a donné, on les a assommés par exemple hein, ou on leur a donné une substance pour euh, leur faire perdre conscience ah mais il y a des questions d'argent Bah, ben, ils ont été volés hein. ben voilà donc en fait ils ont été euh, arrêtés drogués certainement, hein, parce que là ils dorment mais avant ça ils ont eu la trouille parce qu'ils ont vu les gens et on leur a pris leur argent OK. Donc, il y a, y a des histoires d'argent. Alors, je sais pas pourquoi, mais il devait y avoir de l'argent dans l'histoire. Bon, d'une façon ou d'une autre. OK. OK. Euh, alors, ensuite, est-ce qu'on va les retrouver Ouais, regardez, c'est les gens qui... Ouais, ouais, ils ont, ils sont tombés dans une euh, dans une embuscade. Ils sont tombés dans une embuscade. Et ces gens-là, les attendaient. Hein. Oui. Alors, je pense que c'est des gens plutôt jeunes. Hein. Ils sont tombés dans une embuscade et ils ont été dévalisés. Bon, alors, est-ce qu'on va les retrouver vivants ben, euh, voilà, encore le, encore le, le piège qui a été tendu. Là, euh, c'est plutôt un message pour la famille. Il va falloir que ça de courage. Hein. J'ai pas la réponse, réponse. Hein. Ah, c'est quoi ça comme... Euh... Je sais pas ce que c'est ça. Ah, j'avais encore jamais sorti cette carte-là. Alors là, on remonte la piste. Oui, ça, c'est la famille, hein, qui doit s'armer de courage pour le pire et qui vont remonter la piste. vous euh, voyez, avec, en réfléchissant. Il y a des formules mathématiques, vous voyez, peut-être pas sur la carte. Mais là, c'est quelqu'un qui met une petite souris dans un bateau, voyez. Donc, ils vont refaire le trajet suivi par le couple pour savoir ce qui leur est arrivé. Ils cherchent des indices, quoi. Mais il y a eu un piège qui a été tendu, hein. C'est sûr, à 100%, hein. Ils sont tombés dans une embuscade. Ouais. Alors, il y a des gens méchants qui ont été libérés. Donc ça veut dire que euh, les personnes qui l'ont entendu un guet-apens peuvent très bien être des criminels sortis de prison, vous voyez. Par exemple, hein, euh, des, des, des jeunes qui ont fait de la, la prison et euh, qui on a laissé sortir. Et que d'une façon ou d'une autre, bah, euh, ils ont eu vent du trajet de Leslie de Kevin. Ils les ont suivis. Et puis, euh, vous avez vu avant, avec la poupée vaudou et le et, euh, le et l'agneau. Ouais, moi, j'ai un peu peur quand même, mais, mais est-ce qu'ils sont en vie Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, il y a de l'argent. Alors, est-ce qu'on va les retrouver Est-ce qu'ils sont en vie Je pas la réponse, J'ai pas la réponse, non, j'ai pas la réponse. Je vois beaucoup qu'il y a beaucoup de, de gens qui vont se disputer, mais ils ne me répondent pas. Donc, euh, c'est un peu embêtant quand même, <rire> c'est un peu embêtant. C'est comme si, vraiment, il allait y avoir... Vous voyez, il y a eu une trahison, là. Ça a été un coup fourré. Ça a été un coup fourré. De quelqu'un qui a manigancé quelque chose de méchant. Ils sont partis avec quelque chose dans leur sac. Ouais. Donc, l'argent, certainement. Bon, enfin, bref. Je ne sais pas s'ils sont vivants ou pas. Mais j'ai peur avec la carte que j'ai sortie tout à l'heure. On va quand même reposer la question. Alors. Je me concentre, hein. Déjà, je regarde quel jeu je vais prendre. On va demander à Amandine. Est-ce qu'on va les retrouver L'un ou l'autre. Hein J'ai dire qu'il s'est retourné, là. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Alors, est-ce qu'on va les retrouver Envie, jalousie. Il s'est retourné, hein, de moitié. Mais enfin, bon. Donc, il y a, ils étaient bien surveillés. Hein ils étaient jalousés ou enviés. Enfin, bon. Dans le col de quelqu'un. Ok. Alors. Ok, je ne sais pas pourquoi, mais... Euh... Bon, enfin si, je sais pourquoi, parce que je vous dis qu'ils ont été euh, dévalisés, là. On voit bien, hein en plus c'est le couple. Hein vous voyez, le couple insouciant, et il y a de l'argent. Ils ont été volés. Alors, est-ce qu'on va les retrouver Je ne regarde pas la coupe. Leslie ou Kevin. Hein Travail. Personne toxique. Bon, Ok. Ville. Ça ne me répond pas pour l'instant. En apparence. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Pour l'instant, elle me répond pas. Éteint. Feu. Bon. Je dirais que la police va les chercher. Mais euh, apparemment, ils vont pas les trouver. Hein. Non. Non. Mais il y a quelqu'un qui leur en voulait, hein, ouais. Il y a quelqu'un qui leur en voulait, alors dans une ville, euh, peut-être qu'il les observait en secret. Déplacement. Ouais, et voilà, il y a bien eu un problème lors d'un déplacement, bon, ça on est d'accord, à la campagne, d'accord. Justice. Travail occulte, ouais, non mais ça ne répond pas, hein. Médecine, oui. Non, je vous dis, ils ont été drogués, à mon avis. Pourquoi justice Sérénité, oui, voilà. Donc, ils ont perdu conscience. Alors, pourquoi j'ai justice Justice est faite. Il y a quelqu'un qui est content de ce qui leur est arrivé. Ah, quelqu'un qui s'est fait justice. Ah bon Donc, ça, c'est le couple. Ouais. Je ne vois pas que... Je ne les vois pas. Je suis désolée. Je ne peux pas vous dire si on va les retrouver ou pas. Je ne le vois pas. Pour l'instant, ça ressort pas. Mais moi, en première carte, j'avais quand même l'agneau, hein, le sacrifice. Donc, euh, j'ai un peu peur. Hein. On va reposer la question. Est-ce qu'ils ont été sacrifiés On va demander à mes cartes postales. J'ai un peu peur que ces jeunes gens aient été... Euh, euh, voilà. Alors, on, va, on va demander où est-ce qu'ils se trouvent. Alors, où se trouvent Leslie et Kevin Est-ce qu'on perd des informations Est-ce qu'ils sont enfermés quelque part Est-ce qu'ils sont... Euh, ouais. Gardés en vie euh, J'espère, mais euh, on va demander. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur information sur Leslie et Kevin? Oui, je vous dis, il y, y a des prédateurs qui ont été lâchés sur eux. Ça, c'est sûr. Alors, apparemment, ils ont été enfermés. Ou ils sont enfermés. Seuls. Alors, il faut mettre les lunettes, oui, ben on ne les voit pas. Hein. Ben oui, on les cherche, on les cherche. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Le couple. Alors, apparemment, ils sont quelque part enfermés dans un endroit isolé. ok, Mais ils sont ensemble. Bon. Mais on leur a fait du mal. Ça, j'avais l'agneau tout à l'heure. Vous voyez, ils sont encore ensemble. Mais est-ce qu'ils vont bien Alors là, c'est quoi ce que euh, Je sais pas. Je <rire> sais pas ce que c'est que cette carte-là. C'est de l'eau, c'est la terre. Je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'ils vont bien Ils peuvent être encore drogués. Hein. Ça a l'air un peu flou en fait. Il y a les enfants. Que ça va faire là Ouais, je sais pas. Il y a les enfants. Il y a de l'eau. Alors, est-ce qu'ils sont dans un endroit où il y a des enfants Il y a de l'eau. C'est quoi cette histoire il y a des, encore les renards, le renard, enfin encore, les renards qui se battent, il y a des gens qui se battent par rapport à leur sort, Et ils n'ont pas d'enfants eux, c'est un jeune couple, d'accord, il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui se battent les concernant. pourquoi est-ce que j'ai des enfants qui sont sortis, il y a un accident qui a été fait, un accident Ouais, c'est les enfants. Oui, d'accord, c'est les enfants de quelqu'un. Oui, d'accord. Ce sont les enfants de quelqu'un. Ce sont, bon, ils ont des parents, d'accord. Les parents qui essaient de faire, qui essaient de clarifier les choses par rapport à donc à quelque chose qui est arrivé, qui est un accident. Mais moi, je vous dis, il y, y a, je les vois enfermés quelque part. Il y a des gens qui se disputent par rapport à eux. Qu'est-ce qu'on en fait euh... Qu'est-ce qu'on fait d'eux Ouais, faut que je continue à creuser la question, me dit le jeu, le cœur. Il y a des, beaucoup de gens qui vont les chercher, mais vous voyez, il ne me répond pas par rapport aux deux, deux jeunes gens. Hein. Il me dit simplement qu'ils sont enfermés quelque part, dans une maison, à l'abri, isolés. Euh, on les a enlevés. Bah on les a enlevés, bah oui, on est d'accord, on les a enlevés, ils sont enlevés, on les a enlevés, ils sont enfermés dans une maison, on leur a fait du mal, ok Et euh, on les a drogués, pour l'instant, donc sacrifiés, oui, mais vivants apparemment, oui, vivants, ouais, ok, ils peuvent rien faire... Pour l'instant, je vois pas. C'est quoi le feu Le feu et la guitare. C'est quoi ça Ils espèrent encore être secourus. Oui. Bon. Donc, ils seraient vivants. Ils seraient vivants, mais j'ai quand même la notion de sacrifice. Donc, on leur a fait du mal. Hein, avec la poupée Vaudou tout à l'heure, on a, on a dû vraiment leur faire du mal. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui vont les chercher. Et j'ai l'impression que les ravisseurs... Parce que je, pour moi, ils ont été enlevés. Hein, ne sont pas d'accord sur leur sort à leur réserver à ces deux personnes-là. il y a des gens, beaucoup de gens qui vont les chercher. Bon. Donc, je dirais qu'ils sont encore vivants. Allez. Ça n'engage que moi. mais euh... Et ils sont ensemble. Vous hein, voyez Le couple. Ils sont ensemble. Simplement, ben, on n'arrive pas à les trouver. Parce qu'on ne cherche pas au bon endroit. Vous voyez Ça, c'est la posture de, de tristesse. Hein ils sont quelque part hein, ils sont enfermés mais ils sont pas morts quand même bonne nouvelle hein, parce que je n'ai pas sorti la carte bon par contre est ce qu'on va les retrouver ben j'ai pas hein. cherche pas au bon endroit est ce qu'ils vont être retrouvés on peut demander tiens on va demander euh, à l'oracle le, le live euh, le lifestyle pardon Petite... T'as une carte qui s'est retournée. <coughs> Petite information sur... Ah non, t'as une carte qui s'est euh, mélangée. Ouais. Petite information sur euh, Leslie et Kevin. Donc, ils ont été enlevés, ils sont séquestrés, ils sont maltraités, mais ils sont en vie et ils sont ensemble. Et pour l'instant, les ravisseurs ne savent pas quoi faire d'eux. Il y a des disputes à ce sujet-là. Téléphone. Bon, ok. Il n'y a pas de demande de rançon, pourtant, qui a été faite. Pourquoi, d'ailleurs mais il y a le téléphone. Donc, il y a des communications entre les ravisseurs. Ouais, C'est quoi, ça ouais. Déstabiliser. Je ne sais pas. Pour l'instant, je réfléchis. Alors, est-ce qu'on va les retrouver Message. Il y a encore des messages. sous louper échec. Alors, il y a les ravisseurs, quelque part, qui sont pas euh, d'accord entre eux. Parce que il y a quelque chose qui a été mal fait dans cette histoire. D'une façon ou d'une autre. À moins que... Attends, il y a quelque chose là. Non, non, c'est pas ça les amis. C'est pas ça. C'est qu'il y a quelque chose qui a été communiqué. Et là, on retrouve les fameux réseaux sociaux. Il y, a, il y a quelque chose qui a été communiqué via les réseaux sociaux. Et qui fait que ça a conduit à un échec. Je ne sais pas ce qu'ils ont été mettre sur les réseaux sociaux, euh, Leslie et Kevin. Ils, ils ont dû donner des informations les concernant. Hein. Bon, alors. Ok. Euh, et qui fait qu'ils euh, ont été dans le collimateur d'une bande de, de malfaiteurs. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais... Il y a une... Il y a, il y a, une... il y a encore, encore quelqu'un dans l'histoire, un vieux monsieur qui... Euh... Qui a commandité ça je sais pas pourquoi mais il y a, ya quelque chose comme ça alors laissez les liaisines. révélation automne alors dans trois mois il va y avoir une révélation dans trois mois on devra en savoir plus pris la main dans le sac révélation ok Une incertitude dans trois mois. Quelque chose qui va faire réfléchir. Ouais, encore trois mois. Bon, alors, le, les questions de trois mois, plutôt vers Pâques. Euh, Est-ce que c'est dans ces eaux-là Février, mars, avril. Ouais. Au printemps, on devrait trouver quelque chose qui va faire réfléchir. D'accord. Observation. On va trouver quelque chose dans trois mois, hein. Ça, c'est le couple. Il y a, a quelqu'un qui va se battre pour ces jeunes gens. Il hein. y a des gens qui vont chercher, hein, qui vont les chercher. Hein. Mais je ne me dis pas ce qui leur est arrivé ici. On va les retrouver. Il va y avoir une plainte ou quelque chose comme ça. La police qui va intervenir. Oui. Oui, me dit oui. Il va y avoir une plainte. Ou on va faire intervenir l'État français d'une façon ou d'une autre. Donc il euh, y a des un organisme étatique qui va intervenir dans l'histoire. Il y a quelqu'un de méchant derrière tout ça. Hein. Oh là la mort la fin la transformation. Il y a quelqu'un qui voulait leur faire du mal quelqu'un de méchant alors j'ai sorti un homme tout à l'heure. Bon, c'est une femme. Il y a quelqu'un de méchant qui voulait leur faire du mal. C'est curieux. C'est comme si, en fait, le fait qu'ils soient ensemble dérangeait une certaine personne. Il y a quelqu'un qui se cache. Alors là, je, je suis partie de l'autre côté, là. Je suis en train de regarder la personne qui euh, qui est intervenue dans l'histoire. Parce qu'il y a vraiment une un mauvais coup qui a été monté contre ces deux-là. Hein. Quelqu'un qui se cache. Qui est méchant. Et qui a réussi son coup. Ouais. Quelqu'un de très, très méchant. Mais oui, mais bon, euh, laisse les Kevin dans l'histoire, alors. Ben, eux, ils n'ont pas vu du tout euh, ce qui leur est tombé, tombé dessus. Ouais, donc ils étaient en voyage, d'accord. Ok. Ils étaient partis pour changer quelque chose et maintenant ils regrettent. Oui, mais est-ce qu'ils sont, est-ce qu'on va les retrouver parce qu'ils sont en vie ou ils sont en vie, vie. Ben, J'ai pas de la sol... non, j'ai pas. Hein. Non, non, non, non, non, j'ai pas. Ils ont été volés. Ouais, c'était en projet. Ils sont tombés sur... Alors, ça va être découvert. Moi, je pense qu'on va comprendre ce qui s'est passé. On va savoir que, quelque part, ils sont tombés, vous voyez, sur une espèce de, de, de, de bande de malhonnêtes, hein, Casadel del Papel. Hein. C'est les voleurs. Hein. Vous savez, ils ont... Euh, si vous avez regardé la série, que je vous recommande, d'ailleurs, elle est excellente, hein, si vous ne connaissez pas, Cassa del Papel. Euh, ils sont attaqués à la Banque d'Espagne et ils ont volé... Enfin, ils, ont, ils sont attaqués à la Banque d'Espagne. Là, c'était la deuxième série. Et la première série, c'était... Euh, ils sont attaqués à la... Euh, comment ça s'appelait Vous savez, là où on, on entrepose... Euh... Ouais, non, c'était de l'argent. Ah oui, ils ont imprimé de la monnaie. Oui, c'est ça, il me semble. Ouais, enfin bref. Peu importe, je ne me souviens plus trop. Mais enfin, c'était ça... Donc en fait c'est des bandes de malfaiteurs qui sont, sont, se sont attaqués à leur argent et ça va être révélé. Mais eux-mêmes les Leslie et qui je, je vois pas que on les retrouve. Hein. La famille qui va les c'est la famille qui va faire toutes les démarches ouais toujours eux. Hein. J'ai j'ai peur que la famille n'arrive pas à les retrouver hein, parce que là j'ai gros sur la patate. Ils vont dépenser beaucoup beaucoup beaucoup d'argent. Ils vont demander à plein de gens de les aider, mais je vois pas qu'on les retrouve. Je suis désolée. Je vois pas qu'on les retrouve pour l'instant. Non. Mais on va savoir davantage de choses dans trois mois. On devrait comprendre ce qui s'est passé. Pour l'instant, je les vois pas être retrouvés. Je les vois être enfermés et je les vois être maltraités. Je suis désolée. Hein. J'en je, ai pas plus. Et la, la famille va porter plainte, euh, voilà. va vouloir qu'on fasse la lumière sur cette affaire. Mais je vois pas qu'on les retrouve pour l'instant. Est-ce qu'on peut demander, est-ce qu'on euh, les a emmenés ailleurs hein Est-ce qu'ils sont partis vers l'étranger, par exemple hein Parce que j'ai vu qu'ils étaient drogués, moi. On leur a fait du mal, on les a drogués. Alors, est-ce qu'éventuellement... Voilà, regardez, j'ai tristesse, la, les pleurs, le chagrin. J'ai un peu peur pour ces jeunes gens. Hein. Ils sont en vie, mais euh, je sais pas trop ce qu'on est en train de leur faire, quoi. Est-ce qu'on les a emmenés ailleurs Est-ce qu'on les a emmenés hors de France, par exemple Alors, jugement et évolution. Ouais. bon, d'accord. Mais où est-ce qu'ils sont Est-ce qu'ils sont loin Est-ce qu'on les a emmenés hors de France Est-ce qu'ils sont à l'étranger Ah, toujours quelqu'un qui, qui est caché, qui est méchant. Qui... Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est une structure importante de l'État. Bon, OK. Quelqu'un de méchant en relation à une structure importante de l'État. Bon, OK. Dans trois mois. Bon, je sais pas. Il y a quelqu'un de méchant en relation avec l'État français. Il euh, y a une évolution. D'accord. C'est pas ça que je veux savoir, moi. Est-ce qu'ils sont à l'étranger? Ouais, ils sont ensemble. Amour vrai, hein. De toute façon, je peux vous dire que ce couple-là, c'est un couple qui s'aime beaucoup. Il y a des projets pour eux, encore eux. Hein. Et on ne les a pas séparés, apparemment. Ils sont toujours ensemble. Ouais, regardez, j'ai prisonniers. Ils sont enfermés quelque part. Mais euh, je ne sais pas si c'est à l'étranger ou pas. Observer. On les enferme, on les a enfermés et ils sont pour l'instant observés. Alors j'ai une question de. Dans une ville. En hauteur, dans une ville. Ok. Donc dans une ville par quelqu'un qui est très très méchant sadique donc des gens qui leur veulent vraiment du mal pour l'instant c'est comme si on savait pas quoi faire de, de ces euh, les, les ravisseurs ne savent pas quoi faire des deux personnes et vous avez derrière ça la famille qui les cherche bon on va prendre un autre jeu il ne répond pas pour savoir s'ils sont à l'étranger ou pas je sais pas mais ils sont enfermés ils sont enfermés dans une ville et euh, ils sont sous euh, l'égide de quelqu'un d'extrêmement mauvais, de psychopathe et de sadique. Ouais, C'est embêtant quand même. Hein. Alors. C'est quoi ça? Ouais, ben, on, va, on va en savoir plus, hein, je vous dis, dans quelques mois. Vérité, révélation. Donc, on va savoir ce qui s'est passé. En tout cas, on en saura plus. Internet, réseaux sociaux. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai les réseaux sociaux qui interviennent dans cette histoire, moi. C'est curieux, hein? Ouais, il y a les parents aussi qui, qui, f, qui mènent leur enquête. Hein. Pardon, j'ai deux cartes qui sont sorties. Ah, attendez, j'en ai, ai trois. Alors, euh, du coup, je ne vais pas les prendre. Je vais les mélanger. parce que trois Ah, il y en a une là. C'est quoi ça Psychologie contrôle mental. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça Contrôle mental. Lobby réseau. Oh là alors là, il y a bien les histoires de réseau. Ils sont tombés dans, un, dans les griffes d'un réseau. Euh, contrôle mental. Campagne. Dans les griffes d'un réseau qui utilise des techniques de contrôle mental. Alors, c'est un réseau qui est en relation aussi avec les enfants et les animaux. Alors, je ne dis pas, alors là, c'est deux sujets euh, là qui me sont sensibles. Donc, ça veut dire qu'ils sont tombés dans les, dans, les, dans les mains, dans les, dans les griffes d'un réseau ouais, qui exerce du contrôle mental sur, alors, sur les enfants et qui... qui euh, qui est aussi en relation avec les animaux. Je sais pas. Je, bon, j'arrête là. Ça ne sert à rien après. Après, c'est reparti sur autre chose. Mais il y a des choses glauques, on va dire. D'accord C'est un trafic. Ils sont tombés dans les mains d'un trafic. Voilà. Mais tout ça, ça a été commandité par quelqu'un qui, euh, qui voulait leur argent. Je ne sais pas comment vous dire. Voilà. Bon. Vous reprendrez la vidéo parce que je n'ai plus un plein, plein d'informations. Il y a quand même des choses qui vont être révélées. Et ce sont les parents, surtout, qui vont faire l'enquête. Voilà. Bon. Je n'en saurais pas plus, hein. Mais pour l'instant, je ne les vois pas être retrouvés parce qu'ils sont prisonniers. Et je ne sais pas où, dans une ville, mais je ne sais pas où. Voilà pour l'enquête. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez davantage d'informations, je ne sais pas. Je sais juste qu'ils étaient en route euh, après avoir euh, rendu visite à un ami qui devait rentrer chez eux. C'est tout. Après, j'en sais pas plus. Mais écoutez, euh, je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.